Salut la Pixie Army, Salut. on espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui en ce 10 juillet 2022 pour une journée un peu exceptionnelle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Je vais mettre mes lunettes de soleil et ensuite euh, on découvre <rire> la Major Campus. <rire> Donc c'était pas du tout prévu à la base mais en fait euh, en voyant la conférence je me suis dit que j'avais vraiment envie de garder un souvenir de cette journée et qu'on ait vraiment nos réactions en direct. C'est parti Allez on y va c'est mardi 2022 était une journée riche en émotions, tellement que mes images sont un peu décousues d'ailleurs. C'est donc la Pixie du futur qui reprend les rênes de ce vlog en voix off. armée de nos meilleurs bounds de Spider-Man, on s'est donc rendu à midi au Land Avengers Campus où tout était impressionnant, bien plus grand que ce qu'on avait pu imaginer. Le Land est composé de deux restaurants, d'une boutique et de deux attractions. De notre côté, on a donc commencé par l'attraction Spider-Man Web Adventure, présentée par notre cher Peter Parker. On va faire la queue ben Vas-y 5 minutes Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme ce vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de pif et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables comme... Euh... Ces petits Smith en par exemple. Regardez c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seul, ah, parce qu'ils sont incroyables. Euh, petit, arrête de faire ça, c'est bon. On a adoré l'immersion, la scène d'introduction par Tom Holland lui-même et les différents clins d'œil de la file d'attente, comme ce petit détail lié à Maïs Morales. Voici notre avis à chaud. Donc on vient tout juste de faire l'attraction Spider-Man euh, Qu'est-ce que t'en as pensé C'était super marrant euh, C'est fou la précision qu'on a malgré le fait qu'on n'ait pas d'accessoires. Ouais ah, bref, Ça t'a surpris au début notamment Juste avec nos mains euh, Ouais nous, ça suffisait. En fait l'attraction euh, Le principe c'est un peu comme Toy Story Mania pour ceux qui connaissent On est 4 à l'avant quatre à l'arrière d'un véhicule Et on doit détruire les Spider-Bots Voilà ça se présente comme ça Et donc du coup il faut les détruire pendant le jeu Donc il y en a plusieurs Je sais pas si ça fait gaffe du coup Ouais mais le ouais. pas tous le même nombre de exactement. Exactement. Et donc du coup bah, l'idée euh, c'est d'en de détruire le maximum en faisant ce genre de mouvement, sauf que c'était super fatigant ouais. <rire> Moi franchement euh, je ne tenais plus à la fin Toi j'ai vu que tu faisais pas vraiment les mouvements officiels de Spider-Man pour leur tirer Je faisais tout. ça <rire> Ouais <rire> J'ai vu, j'ai vu Mais ouais c'était quand même une très bonne expérience, euh, je pense que ça va vraiment être le carton de cette langue de toute façon Bah attends, il reste encore une C'est vrai, c'est vrai, et pour l'instant on a juste foncé direct dans l'attraction. Après ouais, j'ai en en envie acheter une donc euh, c'est plutôt pas mal. <rire> on a fini huitième <rire> pour l'instant, euh, parce qu'il y a un tableau à la fin. Ouais. Donc on est pour l'instant les huitièmes meilleurs sur 10. Mais... C'est moi qui ai fait le meilleur score de nous deux. Oui, là. mais l'autre il a. Enfin le gars qui était avec nous dans le véhicule, il a assuré aussi. Hein. Ouais. Il a fait un meilleur score que nous, ouais. ah, pas. Alors qu'on était deux. Voilà. Je sais pas, bon, j'ai pas <rire> Bon, on va découvrir la suite. Ah, Vas-y. Je vous montre un petit aperçu de la boutique et on y va. Après un petit tour de la boutique où l'on a réussi à ressortir sans rien acheter, on explore un peu le Land et ses nombreuses surprises, comme les références Marvel cachées sur le food truck. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien vous en avez trouvé Il y a aussi de nombreuses animations tout au long de la journée qui donnent vie au Land. Que ce soit sur les toits avec des combats, des acrobaties, les coucous des personnages sur le Queen Jet ou des spectacles dans les allées, il y a toujours quelque chose à voir. On a trouvé de notre côté que ça renforçait l'immersion et que l'idée du campus d'entraînement des Avengers était du coup plutôt crédible. Ensuite, on s'est rendu au Training Center pour rencontrer Captain Marvel et Spider-Man un peu au hasard. On est dans le training center et en fait ça nous permet de rencontrer les personnages Marvel. Je trouve que l'espace est super stylé, en plus on peut s'asseoir, ce qui est quand même pas mal. Et donc aujourd'hui à rencontrer, on a Captain Marvel et surtout Spider-Man Et comme on a nos tenues assorties, ça va être vraiment chouette pour les photos. La zone est géniale et les rencontres sont au top. À mon avis, ça va faire un vrai carton quand ça va ouvrir. On a aussi pu rencontrer la Guêpe à l'entrée du land, mais désolé, on n'a pas de vidéo. C'est là qu'arrive le moment tant attendu par tonton Pixie, la découverte de Flight Force. Prêt pour cette nouvelle aventure Oui Celle que t'attends le plus en plus celle-là Bah ouais en vrai Allez Bien aimé la file d'attente, autant laisser la parole à celui qui l'a testé. On est à Star Factory, donc du coup, euh, c'est un restaurant euh, un peu fast food, restauration rapide avec plusieurs ambiances. Donc là, on est dans la salle Peggy Carter, je vais vous faire quelques close-up comme ça vous allez pouvoir voir. Qu'est-ce que tu as pensé euh, de l'attraction euh, Flight Force Alors, l'attraction alors, Flight Force, euh, très sympa en termes de vitesse. Euh, alors par contre le gros point noir de l'attraction c'est vraiment qu'elle est essentiellement dans le noir en fait, ça veut dire que, bah, en fait on voit rien, ça va vite mais comme on voit rien ça on perd un peu la notion euh, de vitesse alors que pourtant on sent que ça va vite hein. donc euh, c'est pas fou, parfois il y a quelques écrans lumineux qui permettent un peu d'ajouter quelque chose et ça enlève aussi un peu le côté immersif parce que a envie de voir un bon scénario et tout, il y en a la thématisation, c'est juste au travers des écrans On voit notamment Iron Man Passer Et puis même au niveau de la musique aussi Parce que l'attraction qui était là avant C'est quoi déjà le nom, Aerosmith Ouais Aerosmith, bah, la musique c'était vraiment... Rokane roller coaster Ouais voilà, le voilà. Bah, c'était vraiment au confort de l'attraction Là il y en a quasi, pas, il y a pas vraiment En fait c'est la fille d'attente qui fait tout euh, ouais, en termes de thématisation, la file d'attente, ça aide beaucoup quoi. En fait, on dirait un peu Space Mountain, genre Star Wars. Mais la musique euh, en moins, parce que c'est un Space Mountain, version Star Wars, au moins, bah, t'as la musique qui envoie, c'est Star Wars quoi. Et euh, puis les effets visuels en moins, parce qu'au niveau des effets visuels, c'est en dessous de Star Wars. Ouais. Donc euh, bon. Du coup, euh... c'est sympa, mais je suis content de l'avoir fait avec pas beaucoup de queue. Je sais pas si quand. Euh, ah bah il y aura ça va avoir du succès. Hein. Il y aura genre 2-3 heures de queue, genre, je ferai pas la queue pour ça. Tu vois. Et du coup ton attraction préférée c'est l'autre alors Ouais la c'est plus sympa, il y, y a plus de recherches, euh... C'est pas des sensations fortes mais. Alors pour moi je préfère la sensations fortes en général. Mais elle est quand même plus sympa du coup, c'est plus normal. Après ça, on avait un peu faim. On a profité de cette petite pause pour manger, sauf qu'on a tellement papoté avec Shades of Lola et le club qu'on a pas vu le temps passer et qu'on n'a pas pensé à filmer le repas. Oups. On a fini par un dernier tour de Spider-Web Adventure tous ensemble, avant de faire un ultime coucou à Spider-Man avec Silicate, Momo, Romain et Monsieur Toon, parce qu'on a vraiment adoré notre interaction avec ce personnage. Alors, verdict de ce On vous retrouve ici en fin de journée pour débriefer un peu de cette journée et. Avengers Campus. Déjà faut dire qu'on a quand même de la chance de découvrir le land dix jours avant l'ouverture mais aussi avec beaucoup moins de monde. Euh, on n'a pas fait le prix d'un quart d'heure de queue je dirais pour les attractions ce qui est quand même une chance. Euh, pareil pour les personnages. Donc euh, forcément notre expérience elle est un peu différente. Forcément. Parlons de l'attraction Spider-Man. Qu'est-ce que t'en penses Top. Non vraiment super sympa. Allez bonsoir <rire> Non, vraiment super sympa, la technologie fonctionne bien, le jeu est marrant, c'est fatigant par contre hein. Faut vraiment avoir de l'énergie, pas ouais. avoir le euh, bras bah, bah, en mauvais état hein, parce que waouh wow. Cette attraction, mais effectivement, c'est une attraction que tu fais pas quatre fois d'affilée non mmh. Par contre, je sais que ça va être un énorme hit à Disneyland Paris, ça je suis pas du tout inquiète et ce sera mérité d'ailleurs ouais. parce que l'attraction ouais, est, est vraiment sympa. Même, ouais. On peut aussi parler des animations qu'il y a dans le monde ouais. euh, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il euh, y a des rencontres personnages, on me fais rencontrer à chaque fois deux personnages, faisant deux fois la queue, mais ça c'est plutôt cool avec donc, une très belle rencontre. On voit d'autres aussi qui passent Ouais. Donc c'est bien qu'ils aient fait une belle vitrée à ce niveau-là. Comme ça, pendant que tu fais la queue, tu peux voir passer euh, ouais. les personnages. Nous on a vu notamment passer Thor et Loki. C'est vrai. On a aussi la possibilité de rencontrer des personnages plus rares, je pense au Cora Milare mmh. Et euh, elles ont un spectacle en plus, ce qui est quand même euh, un truc sympa Il euh, y a la guêpe, que voilà. moi j'avais jamais rencontrée euh, Il y a quand même des choses un peu sympas, uniques, quand on aime euh, Marvel. Norman aussi en costume, super sympa Ouais. Vraiment, euh, il reconnaît bien son personnage Ouais, de bah, toute façon vous le verrez euh, dans si le Si jamais tu regardes cette vidéo, bien joué <rire> <rire> On est même parti le voir deux fois pour vous dire Ouais Et il euh, y a aussi des animations en hauteur il y a des mini spectacles, ouais, mais, en fait. ouais, des combats même, quand même. Ouais, des scènes, et ils sont coucou, assez différents. Sympa. Alors, moi je suis moyen fan euh, au Jet, ils viennent faire coucou, mais je trouve que ça apporte pas grand chose parce qu'ils restent vraiment pas longtemps. Non, ouais. Mais euh, par contre, ouais, les scènes d'action et ça tout, tout ça rajoute vraiment quelque chose. On a, vu en, fin, on a entendu ah, un bon. mini spectacle avec Thor et euh, Loki aussi. Ouais, en bas, ouais, il ouais. y a des activités avec les guests aussi. Tu aussi Spiderman qui parfois passe sur les toits et fait des petits sauts. Ouais, ça c'est sympa. En fait, ça pensé comme un espace d'entraînement des super héros donc où on les voit un peu dans leur milieu naturel finalement. Mmh. Je trouve que l'immersion est plutôt bien fait ouais. La zone peut faire parfois vide à certains moments. mais C'est parce qu'il n'y a encore personne. Enfin, C'est en... ça et déjà il n'y a pas beaucoup de non, gens euh, et puis bah après il y a des animations très régulières donc ça se bon. ouais. Et après en termes de merchandising, ils ont mis le paquet aussi. Il hein. y a pas mal de choses. Nous on n'a pas de paquet mais il euh, y a quand même de quoi faire. Ah, voilà. Bon, bah voilà, on espère que cette petite expérience vous aura plu. Euh, ce vlog en peu on se retrouve dans quelques jours pour la critique de Thor et après, les vacances, bien méritées. En attendant la prochaine vidéo, bonne soin de vous Ciao Salut Bisous, bisous, bisous